Salut les astros, aujourd'hui on va dessiner Jupiter. Donc Jupiter est en couleur. Donc on est le 22 juillet, il est minuit 36. Voilà, on a préparé le cahier, le carnet, donc c'est du papier blanc 160 grammes. Je fais mes gabarits planétaires grâce aux gabarits, je vous renvoie sur la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Je vais utiliser la lunette 93-800 de focale, c'est la lunette qui était imprimée. Et une monture équatoriale EQ1 pas de moteur voilà donc j'ai observé longuement quand même Jupiter avant de me lancer donc ça c'est important je fais beaucoup d'observations avant de commencer de dessiner je fais des observations j'interromps mes observations je reprends mes observations pour ne pas fatiguer trop l'œil. et je commence toujours par la bande par dessiner par la bande équatoriale nord qui est la plus épaisse Ensuite le pôle nord, la bande tropicale nord, après, ben voilà, je continue avec la bande équatoriale sud, donc je fais d'abord toute la partie nord, et après je m'occupe de la partie sud. Donc la bande équatoriale sud, elle est un petit peu plus, vraiment beaucoup plus fine. La bande tropicale sud également, voilà, c'est juste un petit liseré, c'est vraiment très léger, très subtil j'utilise un crayon euh, 2B pour ça, et puis euh, le pôle sud qui est vraiment beaucoup moins marqué que le pôle nord au niveau ombrage. Voilà, après on va passer au satellite. Donc euh, je, vais des, je fais des petits, des petits cercles. Hein. Donc, plus euh, le satellite est brillant, plus je fais un cercle euh, grand. Donc là je vais commencer par Io ce sera un petit cercle. Ensuite Europe, un peu plus brillant. Ensuite, Callisto. Donc là, je vais dessiner sur le gabarit que j'avais dessiné à côté. Je fais toujours des gabarits supplémentaires au cas où je ferai un loupé ou un raté. C'est pas grave. Là, Je passe Ganymède et puis après, je vais, bah, je vais gommer le gabarit que j'avais prévu. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit bien <coughs> les bandes équatoriales et tropicales, les pôles. Et puis euh, les quatre satellites. Hein. Voilà, Europe, IO, Callisto, Ganymède. Et le dernier gabarit, ben, je vais l'utiliser pour faire euh, une mise en couleur. Alors la mise en couleur, ce sera une mise en couleur, euh, on va dire, qui n'aura pas de, de valeur scientifique. Hein, C'est juste pour le fun. Alors avant ça, je vais faire des finitions à l'estompe. Hein. Une fois que je suis arrivé en, en lumière blanche. Je vais euh, gommer un petit peu tous ces, ces coups de crayon qui sont un peu disgracieux. Donc j'utilise pour ça une estompe. Voilà, ça permet d'unifier un peu les, les coups de crayon. Ouais, je vais accélérer. Voilà, c'est vraiment très léger. Hein. Voilà le pôle Nord et puis entre les bandes tropicales, équatoriales, voilà, euh, j'utilise l'estompe pour un peu euh, voilà, grisonner les zones. Je vais utiliser ensuite la gomme mi-de-pain parce que sous chaque bande euh, équatoriale Nord et Sud, vous avez des bandes intermédiaires euh, blanches. Donc là je donne des petits coups de crayon pour retirer de la matière. La gomme mi de pain c'est sympa parce que je vais pouvoir la, la, la pincer pour faire quelque chose de très fin. Voilà. Donc voilà qui est terminé. Donc le dessin de référence, ce sera le, le dessin en gris, hein, bien sûr. Là, je vais donc utiliser des, quoi, des crayons Aquareber, donc euh, Aquarelle. Hein. donc C'est la marque Comté à Paris, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vais commencer par un jaune très léger. J'utilise le plat du crayon. Voilà, j'en fais un peu partout. Un jaune un peu plus soutenu, pour faire quelques effets d'ombrage. Voilà un estompage pour unifier le jaune, et puis on commence. Voilà, Là, je refais la bande équatoriale nord avec du un orange et ensuite un surlignage marron, un petit coup de rouge. Voilà, petit coup d'estompe. Ensuite, les bandes euh, tropicales, les pôles. Voilà, il ne reste plus maintenant qu'à passer le, de l'eau. Pour faire un effet aquarelle donc j'utilise un pinceau pour ça un pinceau synthétique donc ce sont des poils jaunes jaune orangé qui sont rigides un peu comme un comme, euh, comme une espèce de stylet hein. donc ça me permet d'être très précis très fin le, le les poils synthétiques ne vont pas s'écraser hein. ils vont rester bien bien pointu bien fin donc je, je pose quelques gouttes d'eau et puis euh, j'étale la couleur voilà allez on accélère voilà et je termine ensuite par le fond jaune que j'étale bien avec beaucoup d'eau voilà pour fusionner voilà bah ben voilà c'est terminé Europio Callisto Ganymède. Puis euh, je vais écrire également euh, sur le côté euh, droit en haut toutes les caractéristiques de l'observation, la date, l'heure, donc en, en GMT et en temps local, l'instrument utilisé, les oculaires, la barre l'eau, et puis turbulence, transparence et vitesse du vent. Voilà, les amis, c'est fini. C'est assez simple hein, finalement. Allez, maintenant c'est à vous.